Bonjour, je vais vous faire une série de tutoriels pour euh, vous apprendre à utiliser Linux avec l'environnement KDE. Euh, alors KDE c'est le nom du projet et Plasma c'est le nom de l'environnement. Donc on parle de l'environnement, le bureau Plasma du projet KDE. Ce tutoriel s'adresse aux débutants, il n'est pas nécessaire de maîtriser Windows ou Macintosh pour le suivre. Bon, il est quand même préférable de savoir euh, un peu manipuler la souris d'un ordinateur. Alors, au début de la vidéo, vous avez pu voir un petit flashcode. Je vais vous le montrer. Voilà. Ce flashcode, euh, il permet d'aller consulter un fichier PDF d'une seule page, qui est un résumé écrit de, de ce qu'on a vu dans cette session de, de tutoriel. Comme ça, euh, si vous, vous préférez... Euh, avoir des fiches écrites, elles sont à votre disposition. Alors voici le, le bureau le bureau Plasma KDE qui, tel qu'il apparaît la première fois où vous le lancez. Euh, on remarque tout de suite en bas, là, ce qu'on appelle le, un panneau, alors les panneaux c'est des espèces de, de rectangles comme ça, qui, qui sont sur un bord de l'écran. Donc là, il est en bas, il pourrait être aussi bien à gauche, en haut, sur la droite. Mais il est, les panneaux sont toujours sur le, le bord d'un écran. Et ce panneau est un peu particulier, parce que c'est ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc le tableau de bord, c'est ce qui permet d'interagir facilement avec l'ordinateur, de, de lancer des applications, etc. Alors sur, sur la gauche du de bord on a d'abord le lanceur d'applications donc si on clique dessus c'est un c'est un menu avec euh, les applications qu'on lance le plus souvent et en bas on a une série d'onglets donc si on passe la souris au dessus d'un onglet on change d'onglet donc ici c'est l'onglet applications on y trouve euh, l'ensemble des applications qui sont installées sur l'ordinateur et qui sont regroupés par thème, donc euh, la configuration, internet, jeux, multimédia, etc. Dans l'onglet ordinateur, euh, on a tout ce qui concerne euh, l'ordinateur de manière un peu plus physique, donc euh, de quoi installer euh, des nouveaux logiciels, configurer euh, l'ordinateur, euh, avoir des informations sur, euh, sur la configuration de l'ordinateur, etc. Et les emplacements ce sont les... Les, des points d'entrée pour consulter le, le contenu de, du ou des disques durs dans l'historique on a les dernières applications qu'on a, qu a installé euh, qu'on a lancées pardon, sur le, dans, au cours des sessions précédentes. Et le dernier onglet, Quitter, qui permet d'éteindre l'ordinateur, de le redémarrer, de le mettre en veille ou de se déconnecter pour, euh, pour euh, changer de, de session, pour fermer sa session. Ensuite, alors là sur la droite on a ce qu'on appelle la boîte à miniature. La boîte à miniature c'est elle intègre des, des icônes. Chaque icône représente une, une application qui, qui est en cours de fonctionnement sur l'ordinateur mais qui n'a pas de fenêtre ouverte. Donc elle, elle fonctionne en, en tâche de fond comme on dit dans le jargon. Donc là il y a l'application qui gère le micro. L'application Casam c'est l'application qui permet d'enregistrer mon écran là, pour vous le montrer. Ici on a la gestion du Bluetooth, euh, là c'est des gestions de timer, de chronomètre. Quoi. Euh, la gestion du réseau, donc c'est ici qu'on qu configure son wifi par exemple. Le, le, mixeur, euh, le mixeur audio pour euh, euh, pour régler le volume faire les enceintes, faire les casques, etc. Le presse-papier, on verra ça plus tard. Les coffres forts aussi, on verra ça plus tard. Et puis là, comme la boîte à miniatures est trop petite pour tout afficher, il y a une flèche pour voir euh, les autres miniatures. Donc euh, l'indicateur de clavier qui me dit euh, si, si je vais rouiller mon clavier ou pas. Euh, la gestion des mises à jour, la gestion de la batterie, bon, là je suis sur un ordinateur fixe, il n'y en a pas, euh, l'état des imprimantes, etc. Après la boîte à miniature, on a donc euh, l'horloge, si je clique sur l'horloge, j'ai aussi un calendrier, et si je reclique sur l'horloge, je fais disparaître le calendrier. Cette icône euh, permet d'afficher le bureau, donc on euh, on va voir ça tout à l'heure. Ça, ça permet de, de faire disparaître toutes les fenêtres pour voir le bureau. Parce que sur le bureau, on peut mettre énormément d'éléments. De, Donc des fois, on a, on a besoin d'y accéder. Et, et, et pour y accéder, ben, on, est, on est obligé de faire disparaître les fenêtres qui, qui cachent le bureau. En fait. Et ici, nous avons l'icône pour configurer le tableau de bord. Dans le jargon KDE, on appelle ça aussi les, les poignées de configuration. Euh, là, c'est la poignée de configuration du tableau de bord, mais tous les éléments graphiques euh, du bureau KDE Plasma comportent des, une icône de poignée de configuration. Ici en haut, nous avons ce qu'on appelle la boîte à outils du bureau. Et si je clique avec le bouton droit euh, du, de la souris n'importe où sur le bureau, j'ouvre le, le menu principal du bureau. Alors là, j'ai ouvert les deux menus côte à côte, parce que vous pouvez voir qu'il y a certaines options qu'on retrouve dans les deux, dans, dans les deux menus. Euh, quitter, enfin bon... Euh, le verrouillage, euh, la configuration, etc. Alors, il faut savoir que dans une prochaine euh, version de KDE, la boîte à outils du bureau va disparaître, et on aura tout sous la main directement dans le menu principal du bureau, donc avec, euh, avec le clic droit sur le bureau. Donc, euh, si quand vous regardez cette vidéo, votre bureau plasma n'affiche pas ce, euh, ce, cette boîte à outils, ne vous inquiétez pas, c'est sans doute que vous utilisez une version euh, plus récente, et donc euh, la boîte à outils a, a disparu. Alors, on va lancer la configuration du système. Je vais changer le, le thème, cest le thème global de, de Plasma. Le thème, ce qu'on appelle le thème, c'est la façon dont, dont s'affichent les fenêtres et le bureau. Je vais utiliser un thème sombre. Ce qui permet d'avoir de, des fenêtres moins lumineuses. Et je vais configurer le bureau aussi. Pour changer le fond d'écran. Et mettre un fond d'écran plus sombre. Hop. Voilà. Bienvenue dans la guerre des étoiles. Alors. Comme vous pouvez le voir. Ici il y a une icône qui est apparue. Cette zone du tableau de bord. On appelle ça le gestionnaire de tâches. On y voit l'ensemble des tâches qu'on a lancé, donc les tâches c'est, en fait c'est les fenêtres, si j'ouvre une deuxième fenêtre, éditeur de texte, j'ai mes deux tâches, la, la, la fenêtre de configuration et la fenêtre de mon éditeur de texte. La, la tâche qui est actuellement active est surlignée en bleu, donc active ça veut dire que si je tape sur mon clavier, les ordres que je donne au, au clavier sont dirigés vers la tâche active. Si je veux changer de tâche active, soit je clique à l'intérieur de la fenêtre que je veux activer. Maintenant, c'est la fenêtre de configuration qui est active. Donc si je tape au clavier, il ne se passe plus rien dans mon, dans mon éditeur de texte. Je remets mon éditeur de texte actif, je tape, et c'est bien elle qui est active. Si je clique sur la tâche qui est actuellement active, je la fais disparaître. Du coup, c'est l'autre tâche qui devient active. Si je reclique dessus, je la fais réapparaître. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de, de cette icône qui permet d'afficher le, le bureau. Vous allez tout de suite voir ce que ça fait. Ça fait tout disparaître d'un coup. Et si je reclique dessus, ça fait tout réapparaître d'un coup. Voilà, donc euh, cette première petite session est terminée. Le, on verra dans une deuxième session comment manipuler euh, les, les fenêtres. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure qu'il est chez vous. Au mm revoir. -hmm.